Alors je dois commencer par tracer mon segment AB de 4,7 cm. Je prends la règle, je mesure 4,7 cm. C'est donc le point A ici à gauche, le point B ici à droite. Ensuite, puisque je dois tracer un carré, euh, je veille à bien faire un angle droit en B. Donc je pose mon équerre, je prends le temps de bien la poser, bien poser mon angle droit sur AB et bien vérifier que euh, je vais pouvoir tracer le segment BC à droite. Là, je décale mon 0 parce qu'il est, il est un petit peu peu décaler par rapport à l'angle droit, je vais à 4,7. Je décale mon équerre et maintenant, je dois faire un angle droit de nouveau. Donc, je pose l'angle droit, je vérifie toujours qu'il est bien posé. Euh, je pars du 0, une fois que c'est bien l'angle droit est bien posé, Ici à l'écran, c'est pas tout à fait précis. Vous à la main, vous essayez d'être le plus précis possible. Et je vais jusque 4,7. De nouveau, petit 1, je place l'angle droit. Petit 2, je mesure 4,7 cm. Si je suis précis, je dois retomber pile sur le point A. J'enlève mon équerre. Je pense à placer les points C et D. Alors, avant de tracer l'angle... 235 degrés, je vais commencer par prolonger BC. Là je ne sais pas quelle longueur je dois faire mais je sais que je vais par là haut. J'enlève ma règle et maintenant je vais faire mon angle donc avec le rapporteur. Je place le centre en C, je pars bien du 0, je vais à 135, donc attention, on se 130 et 140, regardez bien. Je mets une petite marque, j'enlève le rapporteur, je trace le côté, d'abord petit 1, j'ai l'angle, deuxième petit 2, je mesure les 4,7 cm, toujours en deux temps, premièrement, je mesure l'angle. Deuxièmement, je mesure la longueur. Ce qui me permet d'arriver au point E. Je pense à le noter au fur et à mesure, à noter au fur et à mesure mes points pour ne pas m'y perdre. Au point E, j'ai un angle droit, donc c'est l'équerre que je prends, petit 1 je pose l'équerre, petit 2, je mesure la longueur. Et en fait, là, la longueur, je n'ai même pas besoin de la mesurer puisque ça va s'arrêter là où ça coupe la droite BC. J'obtiens le point F. Je trace le segment DF. Attention, là encore, de bien placer la règle. Si vous n'êtes pas précis de toute façon, à la fin, ce sera faux. Donc, autant le faire le plus précis au fur et à mesure, plutôt que d'aller trop vite et d'être obligé de tout recommencer. La règle est bien placée. Je peux tracer le segment DF. Maintenant, il faut que je trace l'angle de 55 degrés. J'ai donc besoin du rapporteur, je place le centre en D. Attention, c'est depuis FD que ça fait 55 degrés. Donc, je place mon rapporteur de cette manière là. Je repère le 55 degrés entre 50 et 60 à nouveau. Je fais attention, petit 1, je place l'angle. Et petit 2, je vais mesurer la longueur. Pour l'instant, je ne sais pas où je m'arrête. Je vais par là, en haut, à gauche. Ensuite, je vais placer la règle pour m'arrêter précisément à 4,7 degrés. Ma règle est bien placée, je place mon 4,7 cm. Je décale ma règle. Je peux tracer le segment GF, marquer le nom du point et je peux aussi coder, c'est-à-dire mettre l'angle droit. Et d'ailleurs, j'en ai d'autres, des angles droits. Et puis, j'ai aussi des côtés égaux, tous ceux qui font 4,7 cm. Là aussi, je les code. Soit je le fais au fur et à mesure, soit je le fais à un moment donné. là, maintenant, pour mieux m'y repérer, c'est par exemple un bon moment. Voilà. Alors, il me reste à tracer euh, le point H à 4,7 cm de G et de F. Pour ça, je prends le compas. Je me pointe en G. Avant de me pointer en G, il faut que je vérifie que mon écartement de compas est de 4,7 cm. Toujours pareil, faire attention d'être précis. Et là, je fais mon écartement de 4,7 cm. Je prends le compas, je le pointe en G. Alors, j'ai pas besoin de tracer tout le cercle. Je vais juste tracer par là-haut. Je trace donc un arc de cercle. Je soulève mon compas, je le pointe en F. Pareil, pas besoin de tout tracer l'arc, mais là où je suis proche du premier, je trace l'arc de cercle. J'enlève mon compas et maintenant je peux tracer le segment GH et le segment FH, sans oublier de nommer le point h et de terminer de coder ma figure, l'angle droit, les côtés égaux. Je peux aussi coder les angles droits du carré. Attention ici, j'en ai plusieurs, donc le droit, si j'en ai un, j'en ai un deuxième, donc inutile de le coder.